Bienvenue dans ce nouvel épisode de Freedom by Axel. C'est un épisode un petit peu particulier parce que j'ai une grande nouvelle pour toi aujourd'hui. En fait, ça fait quelques temps que je partage euh, de différentes manières que je partage euh, mon vécu. Alors, euh, des fois, je me dis, euh, c'est un petit peu prétentieux quand même, Axel. Tu... Qui es-tu pour partager ton vécu Qui es-tu pour penser que ce que tu as vécu peut inspirer les gens Et en fait, je pense que ça, c'est un problème de... Un problème d'égo, mais à l'envers, en fait, de dévalorisation. C'est-à-dire que euh, on a des fois tendance, en tout cas, c'est mon cas, on a des fois tendance à, à regarder certaines personnes, puis à les mettre tout en haut d'un piédestal, sur un piédestal, tu sais, on les considère comme vraiment des gens qui ont, waouh, lui, elle, ils l'ont fait, tu vois, c'est vraiment, waouh. Et en fait, en réalité, je pense que chacun, au niveau où on en est dans notre vie, on a fait des choses, et, et ça commence très tôt, si tu regardes bien, ça veut dire que ça peut concerner aussi des enfants. On a fait des choses qui peuvent en inspirer d'autres. Et je pense que dépendamment de ce qu'on a fait, euh, en tout cas, ça, ça me regarde, mais c'est un devoir presque de partager ça avec les gens, parce que si toi, tu as traversé des expériences, si tu as traversé des épreuves et que tu as réussi à t'en sortir, peut-être que ça serait bien à l'image d'un alpiniste qui va tendre la main, à celui qui est en dessous de lui, à l'image de, de quelqu'un qui va aider une autre personne à faire quelque chose, ben, je pense que c'est bien de le partager. Et du coup, si tu veux, depuis que je partage euh, tout ça sur les, les différents réseaux sociaux, euh, j'ai écrit un livre, j'ai fait tout ça, je, je, je, me, je, me, je lis les, les, les réponses, je lis les commentaires que tu me fais, et je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'aller plus loin que ce que je fais aujourd'hui Alors, si je fais le bilan un petit peu de ce qui est possible aujourd'hui, euh, par rapport à ce que je te partage et par rapport à ton envie éventuelle de transcender, de faire autre chose que ce que tu fais aujourd'hui. Alors, faire autre chose que ce que tu fais, ça ne veut pas dire euh, euh, faire ce que je fais. Non, c'est prendre ce que toi, tu as envie de faire et faire tout ce, qui, tout ce que tu peux pour le mettre en place. D'accord Du coup, je, me, je, fais, je fais le bilan. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui Tu peux tout simplement me suivre sur les réseaux sociaux. Je donne énormément de contenu. C'est souvent des formats de vidéos courtes, c'est des formats un petit peu plus longues, c'est un podcast, c'est tout ça, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux et en tirer ensei les enseignements que je donne, qui sont parfois courts, mais tu peux les approfondir par ailleurs. C'est une première étape. Tu peux aussi, à un moment donné, te procurer mon bouquin, « Histoire d'une transition », parce que dedans, je partage ce que j'ai vécu, d'où je viens, qu'est-ce que j'ai traversé tout au long de ces années pour arriver à un moment donné à faire de moi la personne que je suis aujourd'hui et qui, en toute humilité, personnellement, me convient bien et je sais qu'autour de moi, c'est un petit peu la même chose. Donc, tu peux lire ce livre, il y a plein d'inspiration dedans. C'est la deuxième étape. Tu peux aussi travailler avec moi, développer un business avec moi, on va avoir plus contact ensemble, on va pouvoir s'inspirer les uns les autres, tu vas... Travailler dans une équipe comme moi, où il y a des gens très très sympathiques, c'est une autre étape. Mais cette étape-là, peut-être tu n'as juste pas envie de ça en fait. Du coup, il y a encore une étape supérieure, je peux t'accompagner. Je peux t'accompagner à titre individuel ou conjointement avec mon épouse, je peux te faire un accompagnement de couple si c'est un besoin, si dans ton couple aujourd'hui il y a besoin d'un accompagnement. Et ça c'est du euh, individuellement, c'est individuel, d'accord euh, Donc ça c'est l'étape suprême, j'ai presque envie de dire, parce que forcément, ça a un coût, forcément, ça te, ça, ça te permet d'avoir un accès euh, exclusif avec moi, avec mon épouse et moi, et on va aller exactement là où tu veux aller, en tout cas, je vais te guider, on va te guider pour aller là où tu veux aller. Mais je me suis dit, dans tout ça, pour moi, fondamentalement, il manque quelque chose. Il manque quelque chose, que ce soit... Euh, pour une question financière que ce soit pour une question euh, X ou Y il faudrait trouver autre chose et cette autre chose pour moi c'est la conférence je t'en ai parlé sur les réseaux la conférence elle arrive Elle est, elle est, est. en fait il y a un package qui est en train d'arriver la conférence qui va être donnée dans un premier temps ici autour de chez moi sur Nîmes, Montpellier ou dans ce coin là qui va être en... avec un accès exclusif à distance parce que je sais que beaucoup de gens me suivent de loin, du Québec, dans les îles et ailleurs, en Europe et en France. Donc, il y aura un accès exclusif à distance pour que personne ne soit pénalisé. Il y a une idée d'un second livre, mais là, on va le mettre quand même. Ça va prendre un petit peu plus de temps, mais il y a une idée d'un second livre. Et puis, il y a quelque chose qui va sortir. Je vais le dire, j'ai dans l'idée de le sortir avant la fin du mois de mars 2022. Ouais, je précise parce que sinon, c'est la grosse excuse. Je n'avais pas précisé l'année. Je vais sortir un programme. Ce programme, il va s'appeler « Tu peux le faire ». Et, et ça va être tout autour de « Qu'est-ce que tu veux ?»« C'est quoi ton objectif ?» Et à travers ce programme, qui va faire, je pense, une quinzaine de, de capsules vidéo, à travers ce programme je vais te proposer te, de te donner toutes les clés que j'ai moi-même utilisées parce que tu le sais, je partage que des choses dont je suis convaincu, des choses que j'ai utilisées et donc je vais te donner ces clés pour que tu puisses toi aussi les mettre en place et transcender la vie que tu as aujourd'hui pour aller vers ce, qui te, ce que tu as envie, mais tu sais, le point de départ de ce programme, ça va être déjà dans un premier temps, tu vas te poser, je vais t'inviter à te poser et à à te poser et à te poser la question de dire « Qu'est-ce que tu veux réellement ?» C'est quoi Qu'est-ce qui, en toi, te met des étoiles dans les yeux quand tu pense penses Est-ce que c'est tout lâcher, partir sur un voilier, faire le tour du monde Est-ce que c'est simplement avoir plus de temps avec tes enfants Est-ce que c'est changer de travail Est-ce que c'est euh, te payer la Ferrari dont tu rêves depuis tout le temps Bon, pourquoi pas Est-ce que c'est euh, faire le tour de, de l'Europe en vélo c'est quoi ton qu'est-ce que tu veux vraiment Parce que avant de dire tu peux le faire, il y a tu veux le faire. Et il faut que cette volonté elle soit suffisamment forte en toi pour que tu aies tout au long du chemin que tu vas devoir faire parce qu'il y a mon programme et derrière tu vas avoir des choses à faire et ça va être à toi après à continuer à le faire au-delà du programme. Une fois que tu vas, comment, tu vas le faire, tu vas avoir des tu vas tomber par moments. Le, le, le chemin vers la réussite, c'est n'est pas une autoroute toute droite, euh, sans virage, sans trou, sans nid de poule. Sans... Non, non, non, c'est pas ça, en fait. C'est un chemin rocailleux qui monte, qui descend. De temps en temps, il y a du soleil, de temps en temps, il y a des, des orages, de temps en temps, il y a des, des tempêtes violentes. Et il faut être capable, à un moment donné, de te relever malgré ces passages-là. Et c'est pour ça que ton, le point de départ de ce programme, et c'est le point de départ pour moi de tout, en fait, c'est que ton pourquoi, ce que tu as envie vraiment, il soit suffisamment fort pour que, malgré tout ça, malgré les épreuves que tu vas traverser, tu sois capable de continuer et d'y aller et de dire « c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça que je veux vraiment dans ma vie, alors je mets tout en place pour le faire. » Donc ça, ça va être bientôt en ligne. Je vais commencer à tourner quelques euh, vidéos et je pense que je le mettrai en pré-vente pour ceux qui veulent l'avoir en priorité à un prix préférentiel. Après, une fois qu'il sera en place, il sera au tarif normal. Donc reste connecté, ça va arriver, je l'ai en tête, j'ai juste besoin de trouver les créneaux pour le, le faire, le tourner, il y a pas mal de contenu à tourner, à monter, etc. etc. Mais c'est ma grande nouvelle du jour, j'espère que ça te fait plaisir parce que fondamentalement ça va venir s'intercaler en fait entre différentes choses que je propose, ça va te permettre d'accéder à un tarif extrêmement intéressant, beaucoup beaucoup de contenu de valeur et ça va te permettre d'aller beaucoup plus loin dans ce que tu veux parce que quand je lis tous les commentaires que je lis je me dis c'est pas possible il faut qu'on aille plus loin en fait il faut que euh, il faut que je, je donne vraiment le, le les clés de ce qui fait qu'on peut tous parce que ça j'en suis convaincu et je vais finir là dessus on peut tous on est tous susceptibles d'atteindre n'importe quel objectif à partir du moment où on l'a vraiment chevillé au corps, et que c'est notre ligne de mire, et qu'on l'a là à jamais, et qu'on veut y arriver, qu'on veut aller jusqu'au bout. C'est ça que je voulais t'annoncer aujourd'hui, j'espère que ça te fera plaisir, je te souhaite une magnifique journée, merci d'avoir suivi euh, ce podcast, cette vidéo, ce contenu, peu importe, n'hésite pas à partager, à liker, à commenter, tout ce que tu veux, à très bientôt, merci, bye bye.